Salut, ici je vous présente ce jeu de 2020, Genesis Alpha One. C'est un jeu de l'espace, un peu dans le style alien, l'ambiance alien. Alors je vais vous montrer un peu comment je démarre la partie. Donc au départ, on choisit la faction. Alors, j'ai déjà joué, alors j'ai des factions, mais au début, on n'a que la première. Ensuite, je mets un équipage. Et ensuite, je choisis quelques artefacts pour démarrer. Alors, euh, bien sûr, au début, on n'a pas autant d'artefacts hein, c'est parce que j'en ai débloqué. Mais vous en débloquerez certainement assez rapidement, c'est pas très difficile. Alors je choisis des artefacts par rapport à mon style de jeu, à ma façon de jouer. Mais après, c'est libre, chacun joue différemment. Rechet out for the stars, wanted to conquer them, like they conquered Earth. And so they tried. And they failed. And in the end, they made it into space. Welcome to the ship building interface. Alors, maintenant, nous allons construire notre vaisseau. Donc, c'est toujours pareil, c'est selon euh, la façon de jouer de chacun. The Alpha Quadrant is full of shipwrecks. Moi, je commence par un rayon tracteur materials. will be Une serre. Le There is no tech the corridor connects modules and is available in different designs. Make sure you balance the ship's layout between security and efficiency. Un atelier très utile pour fabriquer les mitrailleuses et les barrières. C'est vraiment, vraiment obligatoire. Ensuite, je vais mettre des réserves. Un maximum de réserves parce que j'aime bien quand même avoir euh, de quoi engranger euh, des ressources. Donc je vous montre un peu le, les diverses possibilités euh, qu'on a pour, pour construire au début. Les divers pièces qu'on peut faire. Alors il nous faut quand même un quartier de l'équipage. Même deux quartiers. Donc je fabrique des couloirs. Pour pouvoir mettre deux quartiers. membre Là, je mets des couloirs en prévision de la suite. Alors à droite, il y aura la biocuve. La biocuve qui nous servira à ramasser des biomasse. Et un générateur d'énergie. Parce que vous voyez, l'énergie, il y en a besoin. Vous voyez l'énergie en euh, bleu, là. Alors la biomasse, ça sert à quoi Eh ben, ça sert à fabriquer des clones. Parce que plus tard, on pourra fabriquer des clones. Et donc on aura un plus grand équipage. Ne vous en faites pas, je vous montrerai comment on ramasse la biomasse. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, pour démarrer, il faut quand même qu'on ait euh, les bâtiments de base qui sont verts à gauche. Après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais on est obligé d'avoir cette base pour démarrer, donc euh, voilà. Je mets un maximum de réserves comme ça, on pourra ramasser un maximum de ressources. On va ramasser quelques ressources. Et ensuite on pourra construire le, donc la réserve de biomasse, notre vaisseau est prêt, et donc c'est parti Et voilà, ça commence par une petite cinématique au début, histoire de se mettre dans l'ambiance. C'est bien un peu flippant quand même. Hein ah moi ça me fout la trouille. On se croirait dans l'alien. Et voilà, c'est moi, sans les cheveux j'ai une drôle de tête quand même dans ce jeu bon, pour commencer je tourne un coup d'œil sur le radar alors, je suis sur le radar là, et si je zoome je suis en plein milieu en plein milieu de la carte et donc, pour résoudre ce problème, parce que là, on est complètement perdu, là. il faut appuyer sur vaisseau. Et voilà, c'est centré sur le vaisseau. Alors, job en haut à droite, je vais embaucher deux personnes. Ça va me faire gagner beaucoup de temps. Sinon, il faut tout faire manuellement. C'est un peu... Un peu long. Et puis on peut être occupé à faire diverses choses. Là je vais prendre des mitrailleuses et des barrières. Alors déjà pour commencer je vais placer ça. Donc les mitrailleuses. Parce que là ça va bouger. Hein. Il faut bien commencer par ça, mettre les barrières, les mitrailleuses... J'en mets toujours une par là. Ça protège l'équipage. Parce que l'équipage peut se faire flinguer. Donc faut essayer de les protéger au maximum. Alors au début, c'est comme ça. Il n'y a rien de scanné. Et donc, point d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est l'occasion de vous montrer comment on peut faire manuellement pour scanner le coin. Et donc savoir ce qu'on a comme ressources. Alors, on embauche deux personnes et on ramasse des structures. Enfin, moi je commence toujours comme ça, pour pouvoir construire et agrandir le vaisseau. Parce qu'en premier, il nous faudra donc une réserve de biomasse, pour pouvoir donc euh, ramasser des biomasse et donc construire des clones et agrandir l'équipage. Alors, je vous montre une petite astuce. C'est un module que j'ai récupéré sous le pont et que j'installe ici, dans le rayon tracteur. Alors, pourquoi Parce que ça me permet d'avoir une personne de plus. Et donc, ça sera plus rapide. Et puis, en plus, il peut qu'on se défende plus facilement à trois. Bien, maintenant, je vais vous montrer comment on peut débaucher du personnel pour l'embaucher ailleurs, par exemple. Alors, je vais à droite. Et, hop. et voilà, ils s'en vont. Ils vont dans leur quartier. Donc là, là c'était juste pour montrer, hein, je les embauche. Hein. Mais ça me permet de les embaucher ailleurs dans le vaisseau. Bon, je vous ai épargné le temps de ferme ultra long pour amasser des ressources. Parce que c'est quand même assez long. Hein. Donc dans une vidéo, bon, on n'est pas là pour... <rire> Pour attendre des heures. Donc là on va construire le hangar. Alors là on n'a pas assez de puissance pour construire une raffinerie par exemple ou d'autres choses. Là tout de suite il nous faudrait une raffinerie. Donc on va mettre un réacteur pour gagner de la puissance et là là on va pouvoir installer la raffinerie alors quand on construit on peut orienter les modules avec le bouton e et donc, euh, construire dans le sens qu'on veut. Speed, to work in the Alors, j'ai fait une connerie au départ. J'ai mis un dépôt euh, là. Il est mal placé. Mais c'est pas grave. On peut l'enlever. Voilà, avec le bouton X, et on récupère les ressources. Bien, maintenant nous allons installer des barrières. C'est vraiment obligatoire pour bien protéger. Alors moi je les place comme ça. Sinon il euh, y a des araignées, il y a des bestioles qui s'infiltrent dessous. Et qui peuvent euh, vraiment mettre le bazar. Hein. Donc là, je vais fabriquer des tourelles de défense pour mettre dans le hangar. Alors je vous montre comment on fabrique. Et il n'y a plus qu'à les récupérer. Après, avec du personnel, ça se fabrique tout seul. Vous n'aurez pas à faire la tâche sans arrêt. De fabriquer vous-même quoi. Alors au début, mes tourelles, je les place comme ça. Alors voilà comment on ramasse de la biomasse. Avec le bouton droit de la souris. Simplement, et ça se met dans la cuve à biomasse. Oui, il faut bien regarder en dessous parce que il y en a souvent. Bien, maintenant on va fabriquer notre laboratoire de clones. Alors vous pouvez installer comme ça, provisoirement, et ensuite changer. Il suffit de démonter les modules et les remonter ailleurs. Ok, allons voir ce laboratoire. Alors, je vous montre comment on fabrique un clone. Alors, moi j'ai la race humaine, mais bon... Euh, on peut voir plusieurs races qu'on a débloquées. Hein, et on peut démarrer euh, la partie avec d'autres races. Si on a déjà joué, qu'on a débloqué des, des races. Et voilà, je fabrique un clone. Donc un membre d'équipage supplémentaire. Alors comment débloquer d'autres races Eh bien au sol, en ramassant de la biomasse, on peut ramasser aussi de l'ADN. Et avec cet ADN, au bout de quelques-uns, on débloque une race. Et donc ça nous permet de, de fabriquer d'autres races... On n'est pas obligé d'être humain euh, du début à la fin. Donc le clone qu'on vient de fabriquer, je l'embauche comme soldat. Donc dans le hangar. Et il n'y a plus qu'à patienter. Normalement, elle devrait arriver au pas de course. Ensuite, euh, chaque clone a un niveau. Alors au départ, ils ont un petit niveau. Et à force de faire des combats. Ou à force de farmer, ou en faisant d'autres choses, et bien après ils évoluent. On peut leur donner plus d'armes, plus d'équipements, et aussi ils ont plus de santé. Maintenant, je vais installer des tourelles pour protéger la raffinerie, le dépôt surtout, parce que là, vers le dépôt, c'est vraiment important. Alors bien mettre des tourelles dessous parce qu'il il euh, y a plein de bestioles qui s'infiltrent. Il faut en mettre partout. Et un maximum de tourelles. Oui parce que le personnel qu'on va mettre au début euh, dans la raffinerie, ben bah, ils sont vraiment vraiment fragiles. Donc faut bien les protéger au maximum. Allez Une de plus. Voilà, là on commence un petit peu à voir un vaisseau qui ressemble à quelque chose. Voilà, et eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous aimez le jeu. Si c'est le cas, et eh lâchez un petit like, ou même voir, abonnez-vous. Merci beaucoup, et à bientôt